What's up, j'espère que vous avez été ce magnifique... Personne, parce que je n'ai pas d'ami aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, j'espère que la vidéo va vous faire plaisir. En gros, comme vous savez, j'ai été wipe il y a exactement un mois, demain ça va faire exactement un mois, donc lorsque vous vous regardez cette vidéo là, ça va faire pile poil un mois que j'ai été wipe. Et j'avais envie de vous faire un petit récapitulatif de où nous en sommes depuis notre wipe. Donc, premièrement, avant que la vidéo commence à son plein, je veux juste vous dire que euh, on, nous avons un énorme euh, Discord avec euh, des trucs vraiment stylés. On a fait une grosse mise à jour dernièrement pour les donjons et tout. Et euh, c'est une vidéo qui va arriver aussi bientôt, je vais vous en parler de toute façon. Mais on a une nouvelle section de donjons sur notre Discord, on a des giveaways en masse et euh, plein d'autres trucs. Donc si vous avez le temps et vous êtes un joueur de Skyblock, euh, allez sur le Sky, iSkyZ, Discord est dans la description. Euh... Et euh, je parlerai avec lui après ma vidéo. Mais en gros, oui, voilà, on fait des giveaways, il y a des events et tout, il y a plein de trucs, il y a des gemmes à gagner, il y a plein de trucs. Bref, allez jeter un coup d'œil, ça me ferait vraiment plaisir. Maintenant, ça fait un mois, comme vous savez, on a été wipe, les amis, on n'a pas été wipe euh, du tout de, tous les, euh, de tout notre inventaire et tout. On avait été wipe skill. Et comme on peut voir, ouh, what the fuck, déjà 41, j'avais pas vu, du cash j'avais pas vu du tout, j'avais jamais remarqué. Donc, niveau de mon farming, qu'est-ce que j'ai fait J'en ai profité lorsqu'il avait notre ami Durpy, j'en ai farmé jusqu'à 28. J'en ai profité aussi pour faire du foraging euh, jusqu'à 30 au moins. Mon but c'était durant Derby, c'était de mettre Farming 30 et euh, Foraging 30. Malheureusement le Farming, j'ai pas eu la, la chance. J'ai pas tant joué durant Derby, je ne vais, vais pas vous mentir, J'ai n'ai pas euh, tant, tant joué. Ensuite, il euh, y avait Cole là, qui vient juste de partir. Euh, j'ai fait quand même pas mal de minage, comme on peut voir. Euh, c'est pas avec les minions parce que le fishing que je l'ai fait avec les minions, c'est pas des minions ça les 55 les gars, il y a que les diamond spreading euh, de tous les minions Sinon c'est vraiment que, que, que du mining euh, Je vais vous montrer un peu vite fait pour l'XP ah, Voilà on a tout ça euh, On avait 6 backpacks comme ça mais bon je les ai vendus à, assez rapidement au bazar euh, En fait j'ai fait une connerie aussi, si vous vendez un stack comme ça les gars, ne le vendez pas au bazar Comme on peut voir ça vaut 90, ah bah ben, peut-être maintenant Non regarde vous voyez si vous le vendez au bazar, ça vaut plus la peine de le vendre ici. Euh, ah, sinon, vous devez faire une offre. Et là, je crois que même l'offre, c'est pas rentable encore. Donc, euh, moi, j'ai fait l'erreur. J'en ai vendu deux, b deux backpacks comme ça. Et le troisième, j'ai réalisé qu'au NPC, c'était mieux. Donc, euh, j'ai perdu un peu peut-être 200 peut 000 coins. Euh, mais bon, c'est pas très grave. Il y a sûrement quelqu'un qui s'est fait du profit. C'est si ça l'important. Donc, c'est ce que j'ai fait pour monter mon minage. Ensuite, le combat. Bon, j'ai fait les donjons. Mais aussi j'ai essayé de compléter des besteries Si on va ici dans les... Euh, Deep Cavern je crois Ouais Comme on peut voir j'ai essayé de compléter des besteries Je suis quand même rendu Butterfly 4 Atom 8 euh, Tiss 6 Bientôt 7 Avec les mamans que genre euh, quelque peu Je pense que c'est... Ouais 10 à tuer là euh, Les Grands 6 yok 7 euh, Sludge 9 euh, Ice Walker J'ai continué à le faire 10 Les Gobelins 11 euh, Order J'en ai pas tant fait que ça Les Gauss j'en ai fait un peu aussi euh, Les autres trucs J'en ai complété un ou deux de chaque truc J'ai aussi fait... Quelques trucs euh, du spooky, euh, donc on peut voir ici les jerry, je les ai fait j'ai fait tout, une fois de tout de ce qui est jerry Et je suis rendu milestone 57, euh, donc quand même pas si mal, on a 1 million d'explics qui arrivent lorsqu'on complétera le reste, il y en a quelques-uns à faire aussi On a fait un live où on avait fait pas mal d'arcane et boss aussi avec les abonnés, ça c'était vraiment sympatoche euh, Pour monter le besterie et monter le niveau de combat d'ailleurs euh, Sinon je fais les donjons, en montant le donjon, on va y arriver à la euh, au donjon rien après, mais en faisant les donjons le niveau de combat monte assez rapidement aussi je vous ai dit, je l'ai fait durant Le fishing, qu'est-ce qu'on a fait C'est très simple, les amis. J'ai très peu pêché. J'ai pêché un peu, pour, comme vous avez sûrement dû le voir dans ma vidéo, euh, pour les worms. Donc, pour mettre sur mon armure ici, j'ai dû euh, mettre euh, j'ai dû fish 500 euh, worms. Et je crois que j'en ai pas d'autres. Non, les autres, euh, je les ai pas encore fait. Mais comme vous voyez, ici, j'en ai 500 euh, pour faire des euh, gemstone slots. Vous en avez besoin de 100 worms pour chaque. Donc, 500. Donc, j'ai dû pêcher un peu, mais la plupart c'est à cause des millions de clés et du Renderpi. Si vous savez pas, les millions de clés, j'avais mis des hyper dans chacun des millions de clés. Les, les quatre premiers ici, j'avais mis des millions de clés. Donc, euh, des hyper plutôt. Putain, j'ai de la difficulté. Et ça produisait trois fois les ressources, donc l'XP est monté assez rapidement. On est passé à 26 ou 27, je crois, durant le, le truc. Euh, durant Derpi, euh, 26, voilà. 26 de fishing, donc c'est quand même pas si mal. On est bientôt à 27. Là, je vais commencer. Là, je peux maintenant ficher des Yeti et tout. Il n'y a plus rien que je peux plus ficher. Donc voilà, c'est parfait. On va aller ficher nous-mêmes des, nous des Yeti et tout. On va aussi continuer à ficher des worms parce qu'il faut faire le reste de, nos, de notre armure euh, Jaded event. Euh, ensuite, niveau des skills, qu'est-ce qu'on a d'autre Enchanting, bon, ça, je fais mes trucs tous les jours. En même temps, j'en profite pour développer des pets. Donc, vous savez, le meilleur truc à mettre sur les pets, c'est All XP Boost. En ce moment, je fais ma euh, Blue well Pour les donjons, j'en avais besoin. et J'en ai aussi acheté une à Oringo qui vient tout juste de partir. Et là, je viens juste de lui mettre un XP cher. J'ai pas mal de pets avec des XP cher. Comme euh, je développe tous mes skills, je me suis dit, bon, on s'en bat un peu les couilles. Comme il y en a, ils, sont... ils étaient tous niveau 0. Et là, lui, on voit avec 91. C'est à cause du, de, de, de l'XP de fishing et de derpy, il a monté beaucoup rapidement vu que c'est un pet de fishing Sinon on a Lyon, euh, lui c'est un pet que je vais monter avec l'XP le, de l'Enchanting Table. On a quoi d'autre Lui non, il en a pas. Lui il en a, j'y rêve, 77, j'ai pas touché encore. Lui aussi il est 77, j'ai pas touché encore. 76, j'ai pas touché. 76 aussi, 76. Donc si on a les entours de 76, c'est quand même pas si mal. Euh, J'essaie d'avoir tous les pets niveau 100 comme euh, vous avez sûrement remarqué. Et j'ai aussi des skins sur presque tous les pets qu'on peut. Donc j'ai une collection d'éléphants. Euh, ici on voit éléphant vert, euh, pink, euh, rouge et mauve Donc j'essaie d'avoir les autres aussi euh, Les éléphants c'est mes pets préférés Et après voilà j'ai le jerry J'aimerais avoir un skin de jerry mais putain ils sont grave chers Donc je... on va sûrement voir dans une prochaine vidéo si j'arrive de... à trouver un pote qui l'a aussi Un de vous a, les gars il veut me faire un bon prix sa mère euh, Les jerry skins ça vaut combien euh, On peut voir ici les jerry skins 40... 50 millions juste pour un skin euh, Ça fait un... ça un peu le somme quand même hein euh, le vert et le rouge, peu importe le ouais, peu importe la couleur que vous avez Si vous voulez bien me venir me faire une offre ou quoi, je suis partant pour l'acheter On va continuer les skills Donc alchimie, j'ai fait une machine à potion et je l'ai fait en vidéo Je voulais le faire en vidéo mais la vidéo avait chier Carpentry, on s'en fout un peu Mais à force de crafter, euh, quand vous farmez euh, le truc là, comment ça s'appelle, les plantations et tout ça, que vous craftez des trucs en enchanté, ça vous donne un peu d'XP à chaque fois. Le rune crafting, c'est en faisant des donjons, euh, des dragons, on en a fait dans quelques lives. Le social, bon, ça je l'ai jamais vraiment monté, mais ça il n'y a pas été reset de toute façon, on est 16. Euh, le timing, 48, bientôt 49, c'est ça, ça en level up des pets, donc ça c'est quand même assez facile à level up. Et maintenant, la plus grosse partie, c'est les donjons. Donc comme vous pouvez voir, je suis healer 30, mage 28, buzzer curve 28. Archer 28 et Tank 31. Et là, vous allez dire. Mais les pourquoi tes healers et Tank sont plus hauts que mage? Quand tu un mage avant, c'est normal les amis. Parce qu'on est Catacomb 35. Donc exactement où ce qu'on était avant. J'étais niveau Catacomb 35. Et c'est là, les amis, c'est grâce à quelques joueurs. Dont un des meilleurs joueurs euh, du Discord. Donc, Oga. Il est maintenant Catacomb 50 les gars. Il est un, un mec incroyable. Regardez ses complétions en Master Mode 2400. Presque 2500 Master Mode 5. 6. 614 en, en F6 Ce gars en M6 plutôt Ce gars là c'est un malade, donc j'ai joué avec lui On a joué aussi avec euh, notre gars Shadow Donc on va pas se mentir, ils nous ont bien carré Moi et euh, Nathan, donc Shadow on a joué Avec lui, on a joué aussi avec euh, Hello It's Me on s'est fait carry sa mère, hein, les gars, on va pas se mentir. Hello, it's me. On a joué aussi avec euh, Green Lion. Mais lui, c'était plus, lui correct. L'Iron, il est pas super, super haut comparativement à eux. Ouais, il est quand même 40. 40, c'est quand même très, très haut, je trouve, personnellement. Mais euh, ouais, on a joué beaucoup avec Green Lion aussi. On a fait beaucoup d'M3. Lui, si on regarde ici les M3, euh, Master Mode, on peut pas avoir les complétions? Ah ouais, complétion. Tu vois, les M3 400, on en a fait peut-être une centaine avec lui. Euh, si on fait Kata Icons, par exemple. On va pouvoir voir plus rapidement ici, les gars. Donc, euh, dans les complétions Master Mode, j'en ai 141 en M3 et 44 en M5. Sachant que avant euh, mon reset, j'avais déjà euh, peut-être une quarantaine de runs en M3. Et j'avais une run seulement ou deux en 4 runs, je crois, en M5. Et j'ai fait en 7 runs M5 avec les, les poteaux d'en dans... haut, oh là, les gars. J'ai eu deux Master Stars à 41 millions. Genre incroyable, les, les c'est euh, des third star je crois que ça s'appelle 41 millions chaque que je les ai vendus les bâtards de star 2 en 7 runs, c'était incroyable euh, Comme on peut voir j'ai quand même 20 000 secrets donc j'avais déjà farmé pas mal les secrets avant Mais voilà, il y a aussi Nathan, donc mon co-op avec qui on, il s'est fait carrer Donc Nathan lui qui n'a vraiment pas fait de donjon, regardez ça 46 f euh, master euh, normal 1, euh, 2 il en a fait 15, 3, 19, 11, 50, 129 de, de 6 et c'est son plus haut et là, regardez ici maintenant, oh là là, en master mode 22 en, en M5, 4, euh, une, une run 81 en M3, 2, euh, le m 25 et 11 en M1, voilà quoi. Mais euh, ne vous inquiétez pas, on, on s'est fait carry jusqu'à là, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas terminé. On va encore peut-être continuer à jouer avec eux, mais que seulement quand ils veulent, eux, la plupart sont sur un grand Kata 49. Et 50. Donc, nous, on va essayer d'avoir les têtes en diamant. Comme on peut voir ici, professeur, je suis à la moitié en fait. Je me suis dit, pourquoi pas essayer d'avoir la tête Ou si on a bientôt la moitié aussi des. Euh des runs F7, donc on va continuer à faire des F7, des, M, euh, des M5, des M3, des M4 et tout ça en live et aussi des runs normal. Donc si jamais je fais des F3 normal, des F1 normal et F2 normal, venez sur mon live les gars, ça va me faire plaisir de faire des runs avec vous. On, run, on rush le truc juste pour avoir des complétions et avoir les têtes en diamant. J'avais un musée avant, j'ai tout enlevé les items du musée parce qu'il y avait un bug où les gens pouvaient venir les casser. Et comme on peut voir, j'ai tout maxé mes têtes presque, sauf la livide qui est Nathan qui l'a vu qu'on faisait des master mode un peu avant. Et donc voilà, c'est là que j'en suis niveau ça. Euh, on a parlé des donjons, je vous ai monté tout, euh, ok, ensuite, qu'est-ce qui a changé Un peu la banque, euh, on a beaucoup grind en vrai, sa mère, les pets, j'essaie de voir vite fait qu'est-ce qu'on a crafté depuis, mais oh, en fait, ouais, on a beaucoup grind la banque, c'est surtout à cause des minerais refine et du titanium refine, si vous vous souvenez, euh, dans ma vidéo, ce que j'ai fait retour sur mon ban et tout, j'avais des décès aussi déjà de, euh, de minerais comme ça, je pense que, en vu que la Crystal Holo est sortie, tous les trucs des Crystal Holo valaient super cher. Les gars, c'est incroyable. Les Crystal Holo m'ont fait au moins 2-300 millions avec les loots des cristaux, les topazes et tout, les gemstones. Au début, je farmais beaucoup les gemstones. Je me suis crafté euh, une gauntlet, j'avais une, euh, une pickaxe comme ça aussi. J'avais une Jasper Drill aussi que j'ai vendue pour 52 millions. Je crois que ma Jasper Drill s'est vendue. Elle était Prestine 4. Et là, de je vais recommencer à farmer les gemstones bientôt. Là, il y avait Cole donc je focusais plus le mithril pour avoir le plus d'XP possible parce que, euh, comme vous savez, mon cœur de la montagne c'est ici, cœur de la montagne Il est focus en ce moment juste pour euh, le, le mitril. Donc j'ai un peu de trucs ici comme on peut voir Mais c'est fait vraiment juste pour avoir de la powder euh, Le mol et tout ça c'est mal fait Donc il faudra que je reset mon cœur de la montagne Qu'on refarme les cristaux et qu'on s'amuse bien Mais comme on peut voir je suis à 8 millions de gemstone powder, euh, De mitryl powder maintenant Donc on a bien avancé euh, Quoi d'autre qu'on a effectué durant euh, notre euh, bannissement Bon c'est sûr que ça fait chier Parce que j'ai perdu une masse de jours de cookies Donc je me suis racheté jusqu'à 90 jours de cookies ça c'était ça c'est fait euh, les code potes aussi ben là ça arrive quoi j'en ai recrafté il y a pas longtemps les feders, quoi donc j'ai fait depuis on n'a pas fait grand chose les gars hein. ah oui si si si si on a fait des runs f7 lorsqu'on a commencé à refaire les f7 on a drop deux chestplate en trois runs donc j'ai fait trois runs j'ai drop deux chestplate donc euh, on a crafté la golden armor pour tanker les floors euh, master mode mais aussi on a décidé de, euh, de faire un stuff healer donc le seul, la seule différence c'est le reaper euh, masque ici qui change pour une mender euh, crown qui est juste ici en fait donc voilà je me suis acheté des spirit boots pour cheese la trap room j'ai changé mon aspect euh, mon éperion en astra et ensuite j'ai changé en skilla pour pouvoir faire des underman. Donc voilà, j'ai aussi crafté un fatal katana, mais bon j'ai fait une vidéo là-dessus, mais bon elle a été corrompue dans Sony Vegas, ça c'était vraiment cool. Ça je l'ai crafté durant qu'il y avait Derpy, donc euh, j'ai tout acheté au bazar et tout crafté moi-même. Ça m'a coûté 130 millions et je crois qu'en ce moment elle doit être dans les 140 à peu près, euh, si je ne me trompe pas, à Tom's. Si on regarde, Atom, Épée, euh, ouh, ah yes, ouais 150 millions. Donc ouais, euh, ouais un peu plus cher. De, on a fait un bon profit avec Derpy, c'était cool qu'il soit là. Euh, et puis voilà, on a aussi pas mal de nouveaux talismans. Il y a pas mal de trucs qu'on a fait aussi. Euh, quoi, sur l'île on n'a pas fait grand chose à part changer la salle des coffres <rire> j'ai changé la salle des coffres, là il y avait le musée avant mais comme les gens y arrivaient à bugger et nous voler des items euh, ça c'était vraiment pas sympa mais sinon il y a les cakes ici si vous avez envie de les récupérer et puis voilà c'est pas mal tout ce qu'on a fait durant les, les premiers mois de mon débat euh, on arrive à faire les Underman T4 aussi, je sais pas si j'en ai parlé ou montré mais de toute façon je vais faire une vidéo où je vous montre comment j'ai réussi à faire quelques T4 de toute façon ça va être une vidéo drôle en espérant qu'elle vous fasse qu plaisir donc ouais, je suis rendu niveau 6 avec euh, 50 3000 XP, donc il manque 47 000 quelques XP Et euh, on va pouvoir ensuite dropper Le Judgement Core et crafter Le putain de euh, Terminator Il est où ah oh, on peut pas le voir ici, attends, on peut le voir Il y a quelque chose qu on peut le voir Ouais, oh, ici on pourra crafter ces magnifiques Terminator pour les textures, les gars. Ça va bientôt sortir. Mon pack va être mis à jour. Mais si vous voulez la dernière version, il est déjà dans la description. Donc, ouais. Ça va être chaud parce que ça va nous prendre des prédés de fédère. Donc, c'est pour ça que là, je vais aller faire Diana. Je crois que c'est Diana le maire. On va faire Diana. On a le Judgment Core à drop. On a des perles comme ça à drop aussi. Ça va nous prendre pas mal de lapis. Donc, on va remettre des millions de lapis ainsi que euh, des millions de silex. Parce qu'on va en avoir besoin pour faire des talents classiques et de quartz aussi. On va avoir besoin de tout ça. On veut que ça nous coûte le moins cher possible. Comme vous savez, je suis un mec de type rabin et j'aimerais bien drop aussi ces putains de trucs là, le rare artifact pour upgrade en légendary notre truc et le mettre en mythique. Ça serait encore plus super. Donc voilà. C'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, les amis. J'ai re-rejoint ma guild, donc je suis encore dans la créateur club euh, avec des joueurs de type, euh, type youtubeur très connus comme Turtivaris et tout. C'est plutôt cool. La communauté est plutôt sympa là-bas et puis voilà. Sinon, euh, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous parler Mais Je pourrais vous montrer, c'est tout en fait. Hein bah, je peux vous montrer les, les nouvelles collections, donc la gemstone et tout, on a tout débloqué encore. Le seul truc qui nous reste à débloquer dans la collection, c'est les euh, Slayers, en fait, pour ceux qui, qui se demandent. Je sais pas pourquoi, récipe voilà. Spécial, on a tout, c'est juste les Slayers qui nous manquent, le reste, on a tout partout. Carpentry, 61, 59, voilà, on a tout, heureux. on est tout bien là les gemstones, on s'est bien mis et tout ça, ça fait plaisir. Et puis, on va continuer à faire des lives et s'amuser, les gars. Donc, voilà. N'oubliez pas, je fais des giveaways Donc là, vas-y, j'ai offert d'un petit giveaway. J'ai 23 millions sur moi. Je vais vous donner 3 millions dans les commentaires. Vous devez me dire qu'est-ce que vous, vous avez farmé durant Derpy avec vos pseudos. Donc, qu'est-ce que vous avez amélioré comme skill ou comme euh, votre truc et euh, je vais choisir une personne que je tirerai au sort à 3 millions. Donc euh, 3 millions de coins à vous. Vous avez juste à mettre votre pseudo et ce que vous avez euh, farmé durant Derpy. Sur ce, moi je vous laisse ici, les amis. Je vais vous laisser euh, demain ou après-demain, je sors, ressortirai une vidéo, peut-être dans 2-3 jours. Et on va parler de comment j'ai battu les T4. Euh, ou je sais pas, j'hésite à vous montrer comment le, mon master mode 6, le premier floor master mode 6, comment ça a été, à quel point j'étais nul en catacombe niveau 20. Euh, ça, ça risque d'être drôle, donc entre les deux, on verra laquelle des vidéos que je poste en premier Mais un gros merci à tous pour l'aide que vous m'avez apporté sur le stream Et aussi euh, les joueurs comme j'ai nommé La Shadow, Oga et tout ça Les gens qui m'ont aidé à Kari, même si je ne vous ai pas nommé, je suis vraiment désolé, j'en ai oublié Mais il y avait les deux Vaka aussi, il euh, y avait Rianos Danos Il y avait plein de gens qui m'ont vraiment aidé à faire des runs et à m'amuser durant ces derniers temps Et on a beaucoup stream, à presque à tous les jours on a stream sur Twitch euh, J'ai pris une ou deux journées de congé je crois parce qu'il faisait très chaud Et j'avais pas envie de stream à la chaleur euh, extrême dehors, mais voilà en espérant que la vidéo vous a fait plaisir, n'oubliez pas de partager, rejoindre mon Discord, et puis moi je vous dis à très bientôt, c'était Icons, ciao ciao